Salut à tous, Et ben, comme promis sur Facebook, on va jouer à Blood Red Sky, je vais essayer de faire une petite partie Alors Le problème c'est que je suis tout seul pour faire cette partie, donc ce sera une partie de moi contre moi euh, L'avantage c'est que comme ça je suis sûr de gagner, mais en même temps euh, je suis sûr de perdre hum. bon, Allez, c'est parti Bon, alors on va commencer euh, cette fameuse expli euh, expli partie comme on dit sur, sur sur trick track mais on n'est pas sur trick track mais bon c'est pas grave on est bien ensemble alors euh, les avions donc là les avions ils sont euh, positionnés euh, de façon assez libre normalement quand on a un scénario euh, le scénario est très abouti et puis il vous définit plein de choses. Il vous définit la météo, il vous définit les conditions de déploiement, il vous définit si vous allez avoir un AS dans votre équipe, si vous allez avoir des rookies ou des experts. Donc tout ça en fait ça se définit euh, avec euh, avec le socle, hein. sur le socle en fait tout simplement on va on va mettre un niveau, euh, un niveau de pilotage et en fonction de ce niveau de pilotage que l'on va euh, que l'on va choisir, je vais vous montrer ça, euh, en fonction de ce niveau de pilotage que l'on va choisir, vous voyez ici on a un, un niveau 4, un niveau 3 et un niveau 2, donc le niveau 2 c'est le plus bas, le niveau 3 euh, c'est euh, la base et puis ensuite euh, enfin le niveau 2 c'est la base, le niveau 3 c'est ce y a pu représenter, le 4 ça commence à devenir euh, bon et puis à partir de 5 c'est un as. Donc un pilote expert. On verra ça euh, tout à l'heure, je vous présenterai les boîtes qui étaient, euh, qui étaient disponibles pour le jeu de ce côté-là. Euh, la partie la plus intéressante en fait euh, du jeu, c'est euh, cette notion en fait euh, de clip. Euh, clip de l'avion. Donc là, l'avion, il, il est en situation euh, neutre. Euh, ici, il est en situation désavantagée. D'accord voilà. qui penche vers l'avant. Et là, il est en situation avantagée. Donc en fait, euh, toute la raison d'être du jeu, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu où euh, l'objectif n'est pas de détruire tous les avions pendant un combat, l'objectif c'est en fait de prouver sa supériorité aérienne. Et en ça, le jeu peut pas mal déstabiliser les joueurs parce que j'ai joué avec, avec des amis et puis ben, ils n'avaient pas beaucoup de réussite au dé et ils voulaient à tout prix qu'il y ait des avions qui soient, qui soient détruits, mais en fait l'objectif il n'est il est pas là. C'est pas ça en fait qu'on cherche dans, dans ce jeu. Dans ce jeu, ce qu'on cherche c'est de à prouver sa valeur et à prouver sa supériorité aérienne. Alors comment ça se passe eh ben, je vais tout simplement jouer un, un, un tour devant vous, puis je vais vous expliquer au fur et à mesure des choses. Donc, les phases d'activation euh, d'un avion. Euh, ce qu'on peut faire déjà, c'est regarder, euh, regarder une carte, si vous voulez, ensemble. On va regarder euh, la carte, euh, ces deux cartes, là, le Spitfire et le, le BF109. Donc, la première valeur en orange, c'est la capacité de tir. Donc, en fait, ça va lancer euh, un dé. Alors, il faut savoir que à cette capacité-là va s'ajouter la capacité du pilote, 2, 3 ou 4. Donc c'est 4 plus 1. Euh, ensuite, il y a la capacité de manœuvre hein, en, en, en bleu. Donc là, en l'occurrence, on a 3 on a pour les, les deux avions. Et puis euh, ensuite, la vitesse qui est de 7 et qui est en l'occurrence de 7 pouces. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce dont on va se servir dans cette partie. Il y a des traits pour chaque avion euh, pour le Spitfire, c'est euh, turn, c'est-à-dire sa capacité à virer euh, rapidement et, et, et facilement. Et pour le BF109, euh, c'est Great Drive et euh, Great Climb. Euh, on va pas les, on va pas les utiliser dans cette partie euh, de, de, de démo euh, aujourd'hui. Alors, on va commencer euh, tout simplement par vous expliquer, déjà je vais vous présenter les tours de jeu. Donc un tour de jeu, c'est le tir, consommer son avantage, le mouvement, puis une action de pilote. Voilà. Alors, au niveau du déploiement, on pose ses avions comme on l'entend, mais avant on va définir en fait l'avantage de l'avion en question. Donc pour ça, je vais lancer un dé. Sur 1-2, il va commencer la partie en étant désavantagé. 2-3 il sera neutre. Et 4, 3, 4, il sera neutre. Et 5-6, euh, il, euh, il sera avantagé. On va commencer par les anglais. Je vais commencer par euh, le plus petit. Alors, lui, il est donc. A4, donc euh, il, va rester, euh, il va rester neutre. Le second, A2, il va commencer la partie en étant désavantagé. Et mon chef d'escadrille, eh ben, très bien, il va commencer la partie en étant avantagé, puisqu'il a, euh, a fait un As. Côté allemand, on va faire la même chose. Voilà, on commence en étant avantagé pour le rookie. Ensuite... Là, on a 5, donc également avantagés, les Allemands. Et voilà, les Allemands sont dans la place. Ils commencent tous les trois de façon avantagée. Bon, C'est intéressant pour eux, les Spitfire sont plutôt mal partis, mais, mais, mais tant pis, c'est comme ça. Au niveau de l'activation, comment ça se passe On va d'abord activer tous les avions qui sont avantagés. Puis ensuite on, on activera tous les avions qui sont neutres, donc en l'occurrence là il n'y en a qu'un. Puis tous les avions qui sont désavantagés. Voilà, ça c'est l'ordre dans lequel on détermine l'activation. Alors maintenant vous allez me dire, bah oui mais il y a un avantagé euh, côté anglais et euh, trois avantagés côté allemand. Et eh bien en fait là on va se reporter sur la vitesse. Alors si on se reporte sur la carte, euh, ces deux avions se déplacent à vitesse 7. Donc normalement ça ne devrait pas me permettre de trancher. Je vais pouvoir trancher en regardant en dessous de la valeur 7 la valeur la véritable valeur kilométrique de l'avion. En l'occurrence, les cartons sont en anglais donc c'est en miles et euh, on voit que le, le Messerschmitt se déplace à 354 miles à l'heure alors que le Spitfire lui se déplace à 357. C'est donc le Spitfire qui va se déplacer le premier. Alors je rappelle la première phase d'activation d'un chasseur c'est le tir. Voilà la réglette en fait de tir et on se rend bien compte que bah ben là je peux tirer sur personne. Donc ben cette phase là pour le premier tour elle, elle n'est pas utile. On va donc maintenant euh, faire euh, la phase de mouvement. Mais avant, on peut décider, donc dans cette deuxième phase, de consumer son avantage. Consumer son avantage, euh, lorsque je suis avantagé ici, ça serait en fait de basculer l'avion en neutre pour pouvoir gagner euh, des bonus. Quels sont les bonus que je peux gagner à, à ce, à ce moment-là? c'est Manœuvre ou plongée. La plongée, ça va me permettre de me déplacer plus vite. La manœuvre, ça va me permettre de me, de tourner à 180 degrés à n'importe quel moment de mon mouvement. Normalement, dans le jeu, euh, on ne peut en réalité tourner qu'à la fin du mouvement et que de 45 degrés. Donc là, c'est ce que je vais faire, en fait, avec, euh, avec mon, mon, mon Speedfire, c'est je vais consumer mon avantage, et ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer assez rapidement, et je vais rajouter, donc, 6, 6 pouces à euh, ma capacité de mouvement. Donc, ma capacité de mouvement initiale, elle est de 7, donc ça m'emmène ici, voilà. Et, étant donné que j'ai consumé mon avantage, je vais pouvoir passer 6 et donc avancer mon speedfire jusqu'ici donc une fois que j'ai fait mon mouvement une fois que j'ai consommé mon avantage et que j'ai fait mon mouvement j'ai le droit à euh, la phase 4 qui est une action de pilote les actions de pilote elles sont au nombre de 3 c'est soit je peux tirer là en l'occurrence je suis pas à portée soit je peux surpasser donc pour surpasser en fait il faut qu'il y ait un avion à 9 auprès de moi et ça me permet de le forcer à descendre d'un cran euh, sa valeur euh, sa valeur d'avantage. Je vais pas le faire non plus, ce que je vais faire c'est grimper. Grimper, bah, ça va me permettre de récupérer mon niveau d'avantage initial. Et voilà, j'ai joué mon Spitfire et je mets un petit icône joué juste à côté. Voilà, donc là mon Spitfire est joué, il s'est avancé, c'est au tour des Allemands, puisque moi je n'ai plus euh, d'avion avec euh, l'avantage, euh, euh, avec l'icône avantagée de disponible. Alors, je vais euh, commencer par mon chef d'escadrille. Alors, mon chef d'escadrille, euh, est-ce que je le fais consommer euh, son avantage euh, ou pas en l'occurrence, il va se déplacer à 7, il va venir jusqu'ici. Il ne pourra pas encore tirer en fait sur, euh, sur le, sur le, le, le speedfire. Donc ce que je vais faire, c'est je vais lui faire consommer son avantage pour qu'il puisse en fait tourner 280 euh, de degrés au maximum. Et ce à n'importe quel moment de son déplacement. Et du coup, je vais le faire aller un petit peu par là. Voilà, je vais le faire aller. Ici, mon Spitfire, mon Messerschmitt principal. Voilà, je le fais aller là. Et donc, en action de pilote, je vous rappelle que j'ai la capacité soit de tirer, soit de surpasser, soit de grimper. Bah, je vais récupérer mon avantage en grimpant. Je fais de même pour le numéro 3. Que Je vais faire... Je vais peut-être, euh, aller pour vous montrer, je vais le faire avancer jusqu'ici. Je vais lui faire consommer son avantage. Et je vais le faire avancer jusqu'à 11. Alors, je ne suis pas totalement obligé de consommer l'intégralité de mon mouvement. Je dois en consommer plus de la moitié. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai consommé mon avantage pour pouvoir me déplacer de 6 de plus. Et euh, je me suis avancé jusqu'à 11, donc euh, c'est euh, largement euh, suffisant. Et comme action, je vais euh, récupérer mon avantage. Voilà. Alors pourquoi je n'ai pas tiré alors que je suis à portée Parce qu'au moment où j'ai terminé mon mouvement, voilà, je suis ici. Au moment où je termine mon mouvement, en fait, euh, la problématique, c'est que mon avion n'est pas dans un avantage euh, supérieur ou égal. Euh, l'avion que je peux engager comme je suis dans un avantage neutre je ne peux pas engager un avion qui a un avantage supérieur au mien donc je ne peux pas tirer euh, sur survie donc en fait ce que je fais c'est que je bascule comme action au lieu de tir je choisis de reprendre de l'altitude pour ne pas me faire moi même tirer dessus et je lui attribue le pion d'activation tout comme je dois le faire pour le Messerschmitt, qui est là-bas. Voilà. Je vais maintenant jouer mon dernier Messerschmitt. Alors, lui, je vais le faire avancer de 7. Que de 7. Je peux mesurer euh, quand je veux. Hein. Donc, est-ce que j'ai la possibilité de tirer sur le Spitfire Oui. J'ai la possibilité de tirer sur le Spitfire. Je suis dans une situation en fait, euh, où je suis avantagé. Donc, je peux attaquer. Alors, c'est avantagé vers neutre, avantagé vers désavantagé ou neutre vers désavantagé. Donc là, je suis dans une situation avantagé sur avantagé. Donc, je ne peux pas attaquer euh, le Spitfire. Je mets donc une petite L. Donc, c'est là, en fait toute la difficulté du jeu, c'est de réussir à un moment ou à un autre à s'imposer euh, dans les positionnements et surtout dans euh, le fait euh, de surpasser un autre avion pour que euh, celui-ci euh, perde sa valeur. D'ailleurs, tiens, c'est ce que je vais faire avec ce Messerschmitt-là. Il est à une distance euh, de euh, 9 de moi, voilà, et donc je peux tenter euh, de le surpasser. Alors, ça ne va pas marcher, je vais vous expliquer comment ça se passe. On va euh, regarder quels sont les niveaux euh, de chaque pilote. En l'occurrence, mon pilote a un niveau 2 et euh, le pilote qui est ici a un niveau 4. Donc normalement, euh, je ne peux pas le surpasser automatiquement. Donc ce qu'il va faire, c'est un test de manœuvre. Donc le, le, le, le Speedfire va faire un test de manœuvre. Pour ce faire, il va utiliser euh, sa caractéristique de manœuvrabilité qui est de 3. Donc il va lancer 3D. Et euh, il va y ajouter sa capacité de pilote qui est de 4. Et dans ce jet là il doit obtenir en fait un 6, c'est-à-dire un pic noir. S'il y arrive, il n'est pas surpassé. S'il n'y arrive pas, il est surpassé et donc il va devoir descendre d'un cran. Et ben là, c'est un échec. Donc j'aurais dû le faire avec lui en fait, ça, plutôt. C'est un échec et donc, fuit, paf. Il bascule à neutre. Et maintenant, ben, techniquement, si j'avais fait avec celui-ci, avec celui-là, j'aurais pu lui tirer dessus. Donc, j'ai très mal joué euh, mon premier tour. Mais ce n'est pas grave, vous allez comprendre plus tard. Allez, maintenant, je vais jouer mon premier avion neutre. En l'occurrence, c'est un Spitfire qui est ici. Et ce Spitfire, je décide euh, de le faire avancer jusqu'à 7. Et rien que ça. Et puis enfin, ici, j'ai un Spitfire qui lui est désavantagé, donc il n'a pas la possibilité de consommer quoi que ce soit, donc il, il ne peut pas s'apporter de bonus. Euh, à la fin de son, de son action de mouvement, je vais l'augmenter. Ici, j'ai un Spitfire qui va se déplacer également à 7. Hein. Il ne peut pas s'attribuer de bonus de déplacement parce qu'il est, euh, est en désavantagé. Et donc, son action de pilote, ce sera de se remonter à neutre. Voilà, donc très important, le tir, mais là en l'occurrence, personne n'était à portée. Consumer sa manœuvre si on le peut. Et pour le pouvoir, il faut soit être avantagé, soit neutre, puisque ça sous-entend qu'on passe d'un niveau à un niveau inférieur. Et puis ensuite, l'action de pilote, c'est soit tirer, soit surpasser, comme je l'ai fait avec celui-ci, soit grimper, comme je l'ai fait avec celui-là. Allez, on entame le deuxième tour, et vous allez voir que c'est là que les choses vont se corser terriblement. Donc là, vous l'avez vu, euh, le Spitfire qui est ici a été euh, surpassé. Et donc, comme il a été euh, surpassé, eh bien concrètement, je n'ai plus qu'un seul avion... Euh, qui, est, euh, qui est en avantagé, c'est euh, mon novice euh, qui est là-bas au bout. Donc c'est lui qui va jouer en premier. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, bah, tous les Allemands vont pouvoir jouer leur tour. Et donc du coup, bah, ce Spitfire qui est ici, euh, bah, il, va avoir, il risque d'avoir quelques soucis. Allez, on y va. Alors, je joue donc mon Spitfire avantagé en premier, puisque c'est lui, n'oublions hein, euh, pas qui a la capacité de vitesse la plus importante. Voilà. Alors, est-ce que je peux le faire tirer déjà Première chose, non, je ne peux pas tirer, je suis beaucoup trop loin. Donc la phase de tir, elle disparaît. Est-ce que je vais consumer mon avantage pour manœuvrer à 180 à la fin de mon mouvement ça va m'emmener ici, ça m'apportera pas grand-chose de le faire. Par contre, ce que je vais sans doute faire, c'est tenter de baisser le niveau d'agressivité d'un des avions. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est juste me déplacer à 7, donc jusqu'ici, voilà. Ok. Et je ne peux pas tirer sur cet avion parce qu'il est également en situation d'avantagé, donc je ne le surpasse pas. Donc ce que je vais faire, c'est tenter de, euh, le faire, euh, de le faire baisser euh, sa niveau, son niveau de capacité. Donc pour ça, on va faire donc un test de manœuvre. Donc je rappelle, l'avion Messerschmitt a 3 en manœuvre. Le pilote en question a une capacité de 3. Il doit lancer 6D. Et si dans les 6D, il y a. Un pic, il n'est pas surpassé. Voilà, il y a un pic, donc l'avion n'est pas surpassé et mon Messerschmitt a joué son tour. Je lui mets une petite aile sur le côté. Voilà, c'est maintenant euh, au Messerschmitt de jouer et d'attaquer. Alors, je vais commencer euh, par le pilote euh, qui est le plus gradé dans mon équipe. Je vais lui faire euh, consommer en fait sa capacité pour lui permettre de tourner à 180 à n'importe quel moment du jeu. Et en l'occurrence, je vais au plat. En l'occurrence, je vais le faire tourner tout de suite en direction du Messerschmitt qui est déjà un peu fatigué. Hein Messer Schmidt qui est ici. C'est lui qui m'intéresse pour l'instant. Je vais me déplacer. Je me suis trompé de sens dans la réglette, pas bon. Je vais me déplacer. Voilà. Jusqu'à 7. Et ici, je vais reprendre mon niveau. De surpassement, parce que ce qui m'intéresse, c'est de le conserver pour la suite de la partie. Et c'est surtout, si je reste en niveau neutre, je risque de me faire tirer par celui-ci au prochain tour. Donc je reste dans cette situation. Je vais maintenant jouer mon numéro 3. Donc mon numéro 3, il peut euh, tirer sur l'avion neutre. Seulement, comme il est dans le cadre d'un face-à-face, s'il lui tire dessus, euh, l'autre euh, va lui répondre. Alors je joue mon Messerschmitt, je me trompe beaucoup, je suis désolé, hein, je me trompe beaucoup entre Messerschmitt et Spitfire, c'est vraiment vraiment pas bien. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère je, que vous me comprendrez euh, dans l'élan du, du conflit. Parfois on dit, euh, on dit un peu euh, des choses et on, pense, on en pense d'autres. Donc là je suis dans une situation hein, euh, très claire, ce Messerschmitt là il est en situation avantagée. Et euh, ce Spitfire-là, il est en situation neutre. Donc je suis dans le cas où je suis en possibilité euh, de lui tirer dessus, puisque euh, j'ai une situation qui est supérieure à la sienne. N'oublions pas que dans les actions, je peux tirer, ensuite consumer un avantage pour me faire des bonus, puis le mouvement, puis une action pilote dans laquelle je pourrais tirer de nouveau. Donc là, on va commencer tout de suite par la première phase qui est de tirer. Alors en plus on est dans une situation dite de face à face, c'est-à-dire que je suis dans son arc avant, il est dans mon arc avant, donc je vais lui tirer dessus, mais lui, quelle que soit sa situation, hein, il aura le droit en fait euh, de me répondre. Mais bon, allez, on y va, on commence. Alors comment se passe une phase de tir Bon, normalement on mesure, mais là, il euh, n'y a pas cas, euh, je peux lui tirer dessus. On va prendre la capacité du pilote, qui est de 3 et on va lui ajouter sa capacité de tir. Donc pour euh, le Messerschmitt, euh, c'est 1. Et pour toucher, il faut que je fasse au moins un, euh, un pic. Allez, c'est parti. Je lance les dés. Donc ce Messerschmitt tire sur ce Spitfire. Échec. Pas de tir. Hein, euh, je n'arrive pas à le toucher. Je n'ai pas de pic. Donc bon, c'est pas grave. Par contre, lui, il a le droit directement de rétorquer. Donc là, on a à faire un pilote qui a un niveau 4 puis plus sa capacité de tir qui est de 1 ça lui fait 5D il tire échec également il ne me touche pas rien ne se passe ouf alors maintenant euh, je suis en phase 2 et je peux consommer mon avantage alors je pense que je vais le faire, je vais consommer mon avantage pour faire un 180 donc je consomme mon avantage voilà, je redresse donc l'avion. Je vais me déplacer euh, de 7. Voilà, pour venir me placer ici. Et faire un 180. Voilà, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que plutôt que de lui tirer dessus, euh, je vais en fait me mettre en position avantagée pour surtout me protéger des éventuels tirs à venir. Donc maintenant, je vais jouer ce Messerschmitt-là. Alors, ce Messerschmitt, euh, il a tout à fait la possibilité de tirer sur le Spitfire qui est en face, ce qu'il ne va pas manquer de faire, même si c'est un combat face à face, et que du coup, euh, le Spitfire aura le droit de rétorquer. Capacité de pilote, 2. Capacité d'avion, 1. Je lance donc 3D pour toucher. Ah et il était temps voilà, je fais ma touche. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait une touche Eh bien, bien entendu, euh, vous l'avez vu à la phase précédente, euh, le Spitfire va pouvoir rétorquer, mais on a, on subit automatiquement une touche. Donc, là, en l'occurrence, c'est la première touche qui va donc partir euh, du côté des Britanniques. À partir du moment dans le jeu où vous avez plus de touches que d'avions engagés. Vous avez perdu si cet avion ne réussit pas à éviter le tir il va être détruit parce que en fait dans euh, blood red sky les avions n'ont qu'un seul point de vie le fait de l'avoir touché c'est un touche ils appellent ça un, un jeton boom Je trouve pas ça très classe mais bon voilà le fait de le détruire, ce sera un second jeton boom. Et donc il suffira plus que de toucher deux fois pour gagner euh, la partie. Non, plus qu'une fois pour gagner la partie puisque cet avion sera retiré. Et euh, en fait, les Britanniques auront deux jetons de touche. Il leur restera deux avions. Au troisième, ils auront perdu la partie. Donc vous voyez, c'est extrêmement euh, dangereux en fait comme jeu. Parce qu'il y a une grande partie de mise en place. Mais quand cette partie de mise en place de la situation et le fait de surmonter ou pas l'avantage est réglé, euh, le jeu prend assez rapidement fin. Donc là maintenant, l'avion va répondre. Alors cet avion, il a un pilote qui a euh, 4 en capacité euh, de, de, de mouvement, euh, de, de pilote, et en mouvement, il a 3, donc il va lancer 7 dés pour contrecarrer l'attaque. Alors bien sûr, pas de problème. Il arrive à éviter l'attaque. Par contre, étant donné que c'est un face-à-face, -face, il a le droit de rétorquer immédiatement. Capacité de pilote 4D, capacité de tir 1. C'est à lui de lancer les dés. Il lance les dés et il ne fait aucune touche. Alors, ça, c'est la première phase d'activation hein, euh, du Messerschmitt. C'était sa phase de tir. Pour l'instant, j'en avais pas fait parce que je n'étais pas à portée. Mais euh, voilà, je vais maintenant pouvoir soit consommer mon avantage soit euh, faire un mouvement classique là en l'occurrence ce que je vais faire c'est un mouvement classique pour vous montrer toutes les possibilités d'attaquer un avion donc je vais venir me mettre ici je vais euh, me déplacer euh, pas de l'intégralité de mon mouvement je vais me déplacer jusqu'à euh, aller euh, 5 ce qui est plus de la moitié et donc j'ai le droit et je vais faire ce que j'ai le droit de faire de bas, c'est un virage à 45 degrés voilà. je vais me retrouver donc ici Là, euh, j'ai un Messerschmitt qui est toujours en situation avantagée par rapport à un Spitfire qui est en situation neutre. Donc en action, j'ai le droit de nouveau de lui tirer dessus. Dans mon arc de tir, euh, j'ai bien son arc frontal, donc ce sera un échange de tir. On recommence, je lance 2 dés pour la capacité de mon pilote, plus 1 dés pour ma capacité de tir. Je ne touche pas. A lui de rétorquer, il a 4 dés pour son pilote, plus 1 dés pour sa capacité de tir. Il ne touche pas non plus. Donc on se rend compte hein, euh, que euh, toucher n'est pas si simple que ça. Et en l'occurrence, euh, heureusement, puisque une simple touche vous attribue un jeton, et que euh, le fait de se faire attribuer un jeton, bah, c'est un chemin qui vous emmène tout droit vers la défaite. Voilà, les Messerschmitt ont tous joué, puisqu'ils sont tous en situation avantagée. Maintenant, c'est au Spitfire de jouer, et on va commencer par ceux qui sont en position neutre. Alors, ce que je vais faire... Euh... Au niveau des tirs, euh, je ne peux tirer sur aucun, puisque je suis euh, en neutre et ils sont tous en avantagé. Au niveau euh, de consommer mon mouvement, je vais peut-être consommer mon mouvement pour chacun d'entre eux afin de leur permettre en fait de, de faire des choses un peu plus, plus extraordinaires. Alors, je vais commencer par celui-ci. Je vais consommer. Je vais me déplacer. Pour me déplacer à 180, je vais aller jusqu'à 7 ici et je vais me retourner de façon à viser les fesses de mon adversaire. Voilà, je garde ce pion euh, boom à côté pour me rappeler. C'est pas lié à l'avion, hein, là. Hein. Le, le, le, le bouton, là, le, le pion boom, il est lié euh, à toutes les scanneries. Hein. Quand j'en aurais aurai plus de 3, euh, j'aurais perdu. Et là, en action, ce que je vais faire, c'est remonter mon niveau pour me mettre à neutre. Voilà. Maintenant, je vais aller jouer mon deux secondes Spitfire. Alors, mon second Spitfire, euh... pour un peu augmenter la difficulté, je vais baisser mon niveau pour pouvoir virer euh, tout de suite. Et je vais aller par là-bas, voilà. pour un peu me dégager, cassette jusqu'ici, et en action de pilote, je vais récupérer mon niveau neutre. Voilà. on se rend compte que euh, j'ai mal joué les britanniques parce que les britanniques sont plutôt désunis au niveau de leur façon de, de, de piloter c'est pas bien dans le jeu en fait ce qu'il faut absolument faire c'est essayer de garder la cohésion de votre escouade de votre comme ça vous vous soutenez entre vous là euh, j'ai un... Euh, alors celui-ci il a joué celui-là il a joué et bien c'est tout simplement une fin de tour donc fin de tour on récupère euh, les ailerons et on va entamer maintenant notre troisième tour qui sera le dernier parce que euh, je ne vais pas euh, faire une vidéo qui dure, euh, qui dure trop longtemps euh, non plus. Okay. Alors, dernier tour. Qui va jouer en premier dans ce que l'on constate On a un avion, Spitfire, qui est avantagé. Donc, comme il est le plus rapide, c'est lui qui jouera le premier. Ensuite, on a nos trois Messerschmitt qui ont réussi tout au long de la partie à conserver leur situation davantage, qui joueront. Et ensuite on terminera par les deux Spitfires qui sont en neutre. Allez, c'est parti, on accélère un petit peu euh, le jeu. On va commencer par activer donc euh, ce Spitfire qui est ici. Euh, le Spitfire qui est ici ne peut pas tirer euh, sur le Messerschmitt parce qu'ils sont à un niveau euh, identique. Je vais donc consommer en fait ma capacité de mouvement, pour faire un 180. Et je vais amener mon avion à la moitié supérieure de son mouvement, c'est-à-dire à 5. Et je vais le faire se retourner. Voilà. Et à partir de là, mon action va être de remonter ma qualité. Alors, en fait, c'est pas ce que je vais faire. Je vais me mettre ici. Et en fait, en me mettant ici, je suis juste derrière le Messerschmitt. Mon, ma flèche centrale montre en fait l'arrière de l'avion. Donc, cela induit que l'avion est en poursuite. À partir du moment où vous arrivez à vous mettre comme ça, juste derrière un avion, l'avion en question, qui subit une poursuite, est automatiquement basculé en désavantagé. Donc, moi, même en restant en neutre, je vais pouvoir lui tirer dessus. Et donc, mon action de pilote, ça ne va pas être de regrimper, mais ça va bien être de tirer. Donc, avec ce euh, Spitfire, je vais pouvoir tirer sur le Messerschmitt. Et c'est là, tout l'intérêt du jeu, c'est de pouvoir bien positionner ses avions pour pouvoir bien, à un moment, se retrouver hop, juste derrière l'un d'entre eux et le prendre en poursuite et donc le basculer en désavantagé immédiatement. Mon pilote a une capacité de 2, c'est dommage que ce soit lui. Il a un avion qui lui ajoute 1 de force, on lance, je ne touche pas. Il n'y a donc pas d'effet au niveau de mon attaque. Maintenant, celui-ci bah, qui était en avantagé bah, ne l'est plus. Hein. Donc, je dois jouer un de mes deux euh, Messerschmitt qui est avantagé. Dans les Messerschmitt avantagés que je vais jouer, hum, je vais jouer celui-ci. Je vais lui faire perdre 1 degré euh, davantage pour lui permettre de tourner à plus de 180 à n'importe quel moment de son mouvement et en l'occurrence je vais le faire tourner dès maintenant comme ceci et je vais lui faire parcourir plus de la moitié de son déplacement il se déplace à 7 je vais euh, le déplacer euh, jusqu'à 4 c'est à dire jusqu'ici et comme vous le savez je termine mon mouvement en étant à l'arrière d'un avion ennemi, celui-ci bascule automatiquement en désavantagé. Et donc, du coup, je vais pouvoir l'attaquer. Cette fois-ci, j'ai un pilote qui a un niveau de 3, avec un avion qui a une capacité de 1. Je lance les dés. Voilà, là, je le touche. Donc automatiquement, l'adversaire subit une touche. Maintenant, l'adversaire va rétorquer. Donc, on a un avion avec un pilote qui a 3 de capacité de pilote et un avion qui a 3 en capacité de manœuvre. Il faut absolument qu'il obtienne un pic. Voilà. Donc là, il se passe un truc extra. C'est que ma manœuvre d'évitement n'a pas réussi. Donc en fait, cet avion-là, il est automatiquement détruit puisqu'il n'a qu'un seul point de vie. Et je reçois un boom supplémentaire. Au total, j'ai trois « booms côté britannique et seulement deux avions engagés. La partie est terminée car j'ai plus de touches que d'avions présents sur le terrain. Voilà, qu'est-ce qu'il faut euh, retenir en fait euh, de ce euh, Blood Red Sky Moi déjà j'aime beaucoup ce jeu parce qu'en fait, euh, vous l'avez vu, il euh, y a cette notion en fait euh, d'avantage qui est en fait plus importante. Que votre capacité à tirer et je ne sais pas si j'ai réussi à retranscrire les choses parce que j'ai fait une partie seule. Euh, c'est bien mon problème d'ailleurs quand j'anime des parties c'est qu'en ce moment je suis euh, euh, je suis seul donc je peux pas faire des parties avec des amis mais tout l'intérêt du jeu il est là, tout l'intérêt du jeu il est dans le placement et il est dans le fait de pouvoir prendre la suprématie en fait sur un, avant, sur un adversaire avant de lui tirer dessus je vais faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, mais lorsque vous jouez à X Wing, vous vous posez pas vraiment la question de savoir si vous êtes en bonne situation pour tirer. partie partir du moment où vous êtes à distance, euh, vous tirez. Euh, là, c'est pas du tout le cas. Là, il faut avoir euh, fait preuve de suprématie, de, de, de être meilleur pilote en fait que l'adversaire, euh, avoir pris le dessus sur lui pour pouvoir commencer à envisager à lui tirer dessus. Et c'est là. En fait, que je trouve qu'il y a tout l'intérêt de ce jeu. Donc, vous avez pu le constater, l'intérêt il n'est pas dans les jets, parce que les jets sont extrêmement compliqués à réussir. faut faire du 6. Alors, effectivement, on en, on en jette beaucoup, mais... Il arrive quand même parfois que, euh, alors qu'on se dit, ah bon, là c'est bon, j'ai un As, euh, il a il a 4 de capacité, il a 1 en plus, je lance 5D, si sur les 5D je fais pas un 6, je suis vraiment un pouilleux, bah ça arrive, euh, vous vous n'allez pas forcément y arriver. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans ce jeu, c'est toute la partie de réflexion qu'il y a de dire, je vais me positionner comme ceci, je ne vais pas griller mon avantage pour ne pas trop m'exposer, là c'est le bon moment pour griller mon avantage pour pouvoir mieux me positionner. Enfin voilà l'intérêt euh, du jeu il est là. Je vous répète les phases, hein, il y a le tir avant tout si vous êtes à portée. mais on se rend compte que pendant une grande partie de la partie ça ne marche pas. Euh, consumer son avantage pour s'attribuer des bonus de déplacement, soit tourner à 180 degrés à n'importe quel moment de son mouvement, soit se déplacer plus vite. Ensuite vous avez le mouvement à proprement dit et puis vous avez euh, les actions euh, du pilote euh, qui sont bah, de tirer, de surpasser, c'est-à-dire de faire baisser le niveau davantage d'un adversaire, mais là aussi vous vous êtes rendu compte que c'était assez compliqué. C'est beaucoup plus simple lorsque euh, c'est un bon pilote qui est euh, à proximité euh, d'un jeune rookie. Là, euh, ça passe beaucoup plus facilement puisque c'est automatique. Si euh, le pilote a 4 et que le rookie a 2, ben, vous surpassez automatiquement euh, votre adversaire Là, le l'occurrence, dans la partie, ça s'est pas présenté. Et puis, eh bien, vous avez la possibilité de récupérer euh, ce que vous auriez grillé euh, dans la phase de consommation puisque vous pouvez de nouveau regrimper. Donc, tout l'intérêt est de jongler entre la façon dont vous consommez votre avantage et la façon dont vous pensez le récupérer en sacrifiant donc l'action euh, du pilote. Voilà, c'est très intéressant. Il y a la notion de poursuite qui vous permet de basculer automatiquement un pilote euh, dans une situation désavantagée. Et donc, si vous l'avez pris en chasse avec deux avions il y a peu de chances qu'ils s'en sortent, et puis surtout il y a cet intérêt de dire que là on a fini la partie, alors qu'il restait encore quand même deux Spitfire en lice, contre trois Messerschmitt totalement intacts. Alors on peut se dire, oui, bon, finalement la partie aurait pu tourner court, c'est vrai, seulement pendant la seconde guerre mondiale, les pilotes ne cherchaient pas l'annihilation complète en fait. Euh, un avion, ça coûte cher, euh, c'est des ressources et il n'était pas question pour eux de sacrifier ces ressources en essayant de jouer les héros. Dès qu'ils voyaient qu'ils étaient surpassés au niveau du combat, ils abandonnaient. Euh, en plus de la boîte initiale dans laquelle on va trouver le conflit euh, britannique avec les Spitfire et les Messerschmitt, euh, on va également retrouver euh, des boîtes qui vont vous permettre euh, de rajouter ici... Euh, les euh, Yak-1 soviétiques qui sont des avions qui ont euh, des capacités euh, assez réduites mais qui ont au moins le mérite d'être là euh, on va également retrouver le P-51 Mustang pour le conflit euh, pacifique et bien entendu, en face de ce P-51 Mustang on va euh, retrouver le euh, Mitsubishi A-6 plus connu sous le terme de zéro. Donc ça, c'est des boîtes supplémentaires qui, qui vous sont proposées. Également proposées dans la gamme, c'est des petites boîtes comme ça avec des héros à l'intérieur, des as en fait, avec des cartes spécifiques pour chacun des avions. Donc vous avez un avion à l'intérieur et vous avez la carte du pilote. Donc ici, on a Adolphe Galad qui a réellement existé pour la partie... Britannique, on a uh, Selor Malan avec euh, donc, euh, son uh, Spitfire euh, un petit peu amélioré. Pour les Américains, on va retrouver George Preddy avec un P-51 Mustang qui a lui aussi existé. Ils ont tous existé, hein, euh, les personnages qui sont, qui sont mis en boîte. Euh, Lydia Litviak... Uh, qui était donc une de ces fameuses femmes pilotes, elle est décédée pendant le conflit, mais on lui prête on lui prête plusieurs plusieurs réussites. Donc la voilà pour les Russes et pour les Japonais, Saburo Sakai, qui lui a survécu au conflit avec son zéro. Donc à l'intérieur de ces boîtes, vous avez un modèle réduit de l'avion et puis des cartes d'amélioration qui sont propres à chaque, à chaque pilote. On va également trouver, pour ceux qui ont commandé le jeu à son lancement, le Bolton Paul Defiant MK1, dont on a discuté un tout petit peu sur Facebook, qui n'était pas vraiment une réussite, mais bon voilà, c'est un clin d'œil, il est présent. C'est en fait un Spitfire modifié avec une tourelle qui a la capacité de tirer à 360 degrés. Il y a 2-3 scénarios à faire. Euh, là dessus. Au niveau des scénarios, pour conclure, vous avez également à l'intérieur de la boîte principale euh, des bombardiers en 2D, hein, en plaquette 2D. Ça vous permet en fait de faire des scénarios qui sont euh, qui sont à euh, euh, de protéger en fait euh, des bombardiers euh, disponibles. Au niveau de l'échelle, on est sur la même échelle euh, que euh, Wing of Glory. Sauf que là, je vous rappelle que les avions ne sont pas prépeints. Au niveau des règles, on est sur des règles en anglais, mais sous la vidéo, sur le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver les liens euh, des règles en français, que ce soit les règles de base et les règles améliorées. Voilà euh, voilà ce que je peux vous dire sur sur ce jeu que j'apprécie beaucoup. Je referai peut-être des lives dessus avec des amis pour, pour y jouer. Ça se passera sans aucun doute sur Facebook. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à jeter un œil. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à la liker si elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur Blood Red Sky. Vous pouvez également me rejoindre sur mon Facebook dont le lien est sous la vidéo. Je remercie tous ceux qui me soutiennent en fait sur Tipeee et sur Paypal parce que c'est grâce à vous. Si je peux investir dans des jeux comme ça et puis si on peut un petit peu élargir notre, notre tour d'horizon, s'ouvrir un petit peu l'esprit à, à d'autres choses. Bon, Star Wars, c'est tout un univers qui, qui nous complaît énormément. Mais voilà, il faut aussi savoir tester d'autres choses. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, puis surtout de bons jets, parce que quoi qu'on en dise, là, on en a vraiment besoin. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le pilote d'en face. Allez, ciao, à très bientôt. Bye bye.